Bonjour Alors, on va parler de maquillage. C'est pas vraiment ma spécialité, mais on va parler surtout du maquillage et ce qu'il faut faire et pas faire avec les lentilles de contact. Euh, les lentilles de contact ont besoin d'eau, ont besoin des larmes, et euh, on n'est déjà pas tous égaux au niveau de la qualité des larmes. Mais alors, si on fait des petites bêtises euh, pour se maquiller, c'est encore pire. Euh, C'est-à-dire que au niveau du, du maquillage et au niveau de l'œil, vous avez, euh, après la, juste à la naissance des cils, à l'intérieur, un bord, ce qu'on appelle un bord, qui est beaucoup plus rose pâle et qu'on appelle le bord libre. Ce, ce, ce bord, pardon, il ne faut absolument pas le maquiller. C'est là où vont se situer toutes les glandes qui vont servir à la sécrétion des larmes. Donc en se maquillant à cet endroit-là, vous risquez de les boucher et de limiter euh, les larmes, tout simplement, et le film lacrymal, qui est euh, très important, et d'une d'un point de vue confort avec les lentilles, et de deux d'un point de vue vision. Donc, surtout, ne vous maquillez pas à cet endroit-là et vous augmenterez nettement le confort avec vos lentilles. Et en plus, vous les encrasserez, encrasserez pardon, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, voilà. C'était euh, la petite astuce maquillage. Alors, ouais, je suis pas vraiment le mieux placé pour parler de maquillage, mais maquillage avec les lentilles, ça, je connais un peu plus. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt chez Artel